Hello, bonjour et bienvenue, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler euh, d'un truc dont on ne vous parle jamais et bien c'est la difficulté euh, l'enfer d'être polyglotte le fait de parler plusieurs langues et surtout ce que vous devez savoir avant de démarrer l'apprentissage d'une nouvelle langue si vous en parlez déjà une ou alors même si vous vous lancez dans une nouvelle parce que ce n'est pas euh, ce n'est pas aussi facile qu'on qu'on peut le croire, dès qu'on démarre une langue, on se dit que apprendre les autres, c'est beaucoup plus facile que euh, bah, une c'est fait Donc on passe sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième, etc. où on essaie d'en apprendre plusieurs en même temps. Enfin, bref, voilà, il y a plein d'idées, plein d'idées reçues. Donc je voulais vous parler un petit peu de l'envers du décor, de comment on se sent, même si on a un niveau avancé dans une langue, et euh, comment on peut mieux gérer les choses pour euh, mieux apprécier le chemin euh, plutôt que de courir à la destination. Donc on se retrouve juste après le jingle. Donc avant de vous faire cette vidéo un peu en mode confession, confessions intimes, confession à la plage, euh, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit 7 jours qui vous permettra de savoir comment bien démarrer avec l'apprentissage des langues. Alors. Dans ces confessions, aujourd'hui, euh, je voulais euh, vous prendre euh, un exemple, donc le mien. Euh, vous savez qu'il y a quelques mois, j'ai commencé à apprendre, j'ai appris le russe. En fait, je m'étais lancé le défi de parler russe en un an. Et euh, donc, j'ai tenu le défi. J'ai appris le russe pendant un an. Et donc, à la fin de ces un an, euh, j'avais un niveau plus bas que ce que j'espérais. Mais j'étais quand même euh, satisfaite de pouvoir... Euh, communiquer c'est de me faire comprendre c'est encore un peu laborieux évidemment mais euh, je suis allée au bout du défi donc au bout d'un an et ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'un an et eh bien j'ai arrêté je suis arrivée à la fin de mon défi ou là il y a un peu de vent je suis arrivée à la fin de mon défi et depuis, eh bien, euh, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent où j'en suis, euh, comment j'avance, est-ce que j'ai repris, etc. Donc la réponse est oui et non, parce que euh, j'ai repris comme ci, comme ça, j'ai pas été du tout régulière. Et euh, là, en fait, je suis en train de faire tout l'inverse de ce que je vous euh, euh, recommande dans les vidéos de formation, dans les vidéos YouTube, dans les articles que je vous envoie, etc. Dans tous les conseils que je vous donne. Et euh, je pense que c'est important de parler de ce sujet-là parce que, euh, je vous dis, je vous donne plein de conseils, de vous donner un objectif, euh, d'être régulier, d'aller au bout, etc. Sauf que il y a un truc qui est vraiment hyper important, c'est que. Je vous dis aussi de vous trouver une motivation, un but, euh, qui vous euh, un pourquoi, pourquoi vous apprenez la langue, un truc qui vous touche, qui vous donne vraiment envie d'aller au bout, pour euh, pouvoir être motivé tous les jours à étudier. Et moi, le truc, c'est qu'une fois que j'étais arrivée à la fin de mon défi, donc mon, mon challenge, c'était de, de c'était le d'arriver au bout et donc de pouvoir euh, parler et de partir en Russie, en Russie, en Russie. Je suis au Portugal, donc euh, j'ai les U un peu en ou, en, en, en Russie. Et euh, à cette période de ma vie, en fait, il s'est passé, euh, voilà, il y a des hauts et des bas dans la vie. Et moi j'étais dans un bas de ma vie. Et effectivement, quand je suis arrivée à la fin du défi, eh ben, j'avais plus de, de motivation pour le faire parce que le défi était terminé. Le voyage en Russie euh, a été compromis et, euh, et du coup j'avais plus aucune motivation pour le faire. Donc il y a des moments où je m'y suis remise, puis arrêtée, puis remise, puis arrêtée. Et quand on n'a pas d'objectif au bout, et eh bien c'est vraiment difficile de continuer. On ne sait pas tellement pourquoi on le fait et on arrête. Et ce que je voulais partager avec vous, euh, en vous euh, partageant cet exemple, c'est que, en fait, personnellement, j'ai déjà beaucoup de mal à prendre des décisions. Euh, pff, quand je me retrouve dans un buffet, vous savez les buffets à volonté, là j'étais à Marrakech il y a peu de temps, euh, vous, avez, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, déjà ça pour moi c'est difficile de choisir entre, entre ça ou ça ou ça, du coup je prends tout. Et le truc c'est... que. Pour moi c'est la même chose avec les langues, c'est que le fait de parler plusieurs langues, donc je parle anglais, espagnol, portugais vraiment couramment et donc forcément français ma langue maternelle et je me débrouille un petit peu du coup en russe et en allemand, sauf que celles-ci ont besoin d'être remontées pour pouvoir vraiment le parler couramment avec des natifs et le truc c'est que quand j'apprends une langue, j'apprends les langues une par une et pas en même temps mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que pour moi c'est la manière beaucoup plus efficace d'être focus, d'être euh, euh, concentré à 100% sur une langue plutôt que d'essayer d'être partout et nulle part en même temps sauf que vu que mon souci c'est de d'avoir de, du mal à choisir c'est que je, là je suis à un point de ma vie où je me dis ok j'ai mon russe à moitié, j'ai mon, euh, mon mon allemand à moitié mais en même temps je suis en train de perdre un petit peu mon anglais, un peu mon portugais, un peu mon, mon espagnol parce que euh, vous savez que quand on ne pratique pas on oublie. C'est souvent pour ça que j'utilise l'image du, du chemin et non de la destination. Parce qu'en fait, dans l'apprentissage, il n'a jamais de fin. On est tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train de s'améliorer. Et c'est le revers de la médaille quand on apprend une langue. C'est que malheureusement, eh bien, si on arrête de pratiquer, eh bien, on oublie. Et moi, personnellement, pour moi, c'est d'autant plus vrai. Parce que j'ai l'impression de perdre encore... J'apprends très très vite et en même temps, j'oublie très très vite. Donc pour vous, c'est peut-être un peu plus lent. Ça dépend, il faut aussi apprendre à se connaître avec les langues ce qui fait que j'ai eu du mal à, j'ai du mal à repartir, c'est que, je n'arrive pas à choisir. Est-ce que il faut que je me replonge dans l'anglais à fond et après dans l'espagnol, après dans le portugais En fait, je vais vous donner une image que Pierre du monde des langues m'avait donnée que je trouve vraiment très pertinente. C'est que à chaque fois qu'on apprend une nouvelle langue, il faut se dire que c'est un nouveau fardeau. Parce que ok, c'est vraiment génial de pouvoir partager avec des personnes euh, d'un autre pays, échanger dans plusieurs langues, de switcher d'une langue à l'autre. Mais il faut aussi prendre en considération que bien que vous ayez des nu un Niveau avancé dans la langue il y a un moment ça va redescendre et on a toujours cette peur d'atteindre un super niveau et de ne plus pratiquer et de redescendre et là je peux vous dire que la confiance en soi prend un coup et même si vous avez un niveau avancé parce que dès que vous vous retrouvez dans un groupe euh, vous n'avez pas pratiqué la langue depuis un moment euh, les premiers jours c'est un peu euh, voilà, c'est vraiment ça, ça, ça bloque au niveau de la mâchoire vous avez besoin de vous immerger à nouveau un peu dans la langue et au bout de 2-3 jours de re et eh bien ça va mieux mais à chaque fois il faut relancer la machine il faut remettre de l'eau dans le moulin et euh, et du coup à chaque fois on a ce nouveau fardeau dès qu'on apprend une nouvelle langue parce qu'on sait qu'il va falloir continuer à l'entretenir et si on oublie euh, entre parenthèses de l'entretenir et eh bien on va au fur et à mesure la, la perdre et on va être frustré de perdre une langue pour laquelle on avait beaucoup travaillé et pour lesquelles on avait avancé. Donc c'est pour ça que je vous dis que euh, c'est des choses qu'on partage pas forcément parce que on, on le partage souvent entre entre polyglottes, entre euh, personnes qui parlent plusieurs langues et encore moi je, je parle pas énormément de langues euh, comparées à d'autres personnes donc c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous si vous voulez apprendre plein de langues ok pas de souci, c'est génial mais pensez vraiment surtout euh, qu'il il va, eh ben, va falloir bosser, il va falloir l'entretenir tout le temps que vous aurez ces moments de frustration même si vous êtes à des niveaux avancés et le niveau de frustration n'est pas là seulement au niveau débutant parce que ok au début il y a beaucoup de choses à faire et ensuite euh, la machine est en route c'est un peu plus simple et effectivement c'est vrai aussi que c'est plus simple d'apprendre d'autres langues parce que vous avez déjà la méthode et vous comprenez euh, comment euh, la machine fonctionne, mais il y aura toujours ce travail à faire, il y aura toujours cet entretien, cette régularité. Il euh, n'y a pas de, de, de destination et euh, c'est souvent, je rencontre souvent cette frustration dans les langues parce que déjà il faut prendre une décision euh, pour laquelle, sur laquelle je, je me focus, je me je me, je me concentre. Euh, parce que euh, déjà une langue, entretenir une langue ou apprendre une langue prend beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et en faire, en apprendre deux en même temps ou trois en même temps comme je vois souvent euh, plusieurs personnes qui sont hyper enthousiastes au début euh, eh bien malheureusement ça demande beaucoup beaucoup beaucoup de travail c'est pour ça que je préfère me euh, concentrer sur une à la fois et donc là je suis vraiment dans un moment où euh, ben, je suis un peu perdue, je, je, sais, pas, je sais pas laquelle euh, ré... ré je débat sur laquelle repartir. J'ai vraiment beaucoup envie. De... J'ai très très... J'ai beaucoup envie. Je ne sais plus parler français. Parce que là, je suis dans un environnement où on parle anglais toute la journée. Euh, donc, euh, vous savez, on est entre deux. On perd un peu ses mots en français. On a un peu de mal en anglais. On recherche ses mots. Euh, vous voyez, même avec des niveaux avanc avancés, c'est aussi ça que je voulais partager. C'est que... On, on est tout le temps en train de chercher ces mots et c'est jamais parfait et si vous voulez atteindre la perfection, dites-vous que c'est encore plus de travail. Donc si là vous êtes à un stade où vous débutez dans l'apprentissage, franchement ne vous prenez pas la tête sur la perfection tout de suite parce que ça va vous bloquer. Essayez d'avancer vraiment pas à pas. Euh, et donc là je pars un peu dans tous les sens. <rire> Oui, Et encore une fois, même si on atteint un niveau avancé et on a toujours ces moments de frustration où on trouve pas nos mots, on se sent pas à la hauteur, là par exemple je suis dans un voyage avec plusieurs personnes de différentes nationalités, ils ont un très bon niveau d'anglais et... Euh, a chaque fois j'ai toujours ce, ce truc qui arrive, j'ai beau parler anglais couramment, j'arrive, j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas... Voilà ce sont des, des, des peurs qui reviennent, vous pouvez le vivre comme vous pouvez ne pas le vivre, ça dépend vraiment, c'est vraiment propre à la personne. Moi je sais que ça m'arrive à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle langue malgré que je la parle, je sais que j'ai toujours eu des moments où je la parlais mieux, des moments où je les parlais un peu moins bien parce qu'il y a ce jeu de, de fluctuations, de pratique, de moindre de pratique qui fait qu'on perd un peu et on est frustré de ne pas avoir le livre. Euh, qu'on a eu euh, auparavant. Donc surtout réfléchissez bien si vous voulez apprendre euh, plusieurs langues, euh, sachez que vous allez euh, subir ces moments, subir, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y a des plateaux. Mais euh, voilà, si vous faites les choses avec passion, avec goût, que vous aimez, que vous savez pourquoi vous le faites, eh bien le chemin est quand même merveilleux, je veux pas non plus euh, vous euh, vous vous dire de ne pas apprendre des langues mais je trouve que c'est quand même important de de savoir ça et de le partager avec vous parce que c'est vrai que quand je parle avec d'autres personnes qui parlent plusieurs langues, on échange souvent sur ces thématiques et je me dis ah, ce serait tellement bien si on pouvait filmer notre conversation en ce moment-là. Et donc là, j'ai essayé de vous redonner un peu l'essence le de, de de ce qu'on échange généralement avec d'autres personnes qui parlent plusieurs langues et j'espère que ça J'espère que ça aurait été plus ou moins clair parce que j'ai l'impression que je suis partie un peu dans tous les sens. Je voulais vous le faire un peu en mode confession. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le paysage autour de moi, euh, le soleil et, euh, et, et, et likez cette vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle puisse être utile à des personnes de votre entourage, à me mettre vos commentaires en dessous et me dire si vous avez déjà senti cette sensation, ce, cette émotion, ce, ce sentiment de frustration de ne pas savoir où aller, de vouloir tout faire en même temps mais en même temps vous sentez que ça vous plaque n'hésitez pas à partager tout ça. Encore une fois, on est une communauté et c'est toujours euh, pour moi, selon moi, ensemble qu'on avance et euh, c'est beaucoup plus facile de partager toutes ces émotions. Si on a un surfeur qui passe derrière un surfeur ou un kite surfeur. Euh, donc, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao